Pourquoi ce livre « Naître à la maison à » d'hier à aujourd'hui Il s'agit de montrer que euh, les quelques naissances à la maison qui ont lieu aujourd'hui en France, qui sont très très marginales, hein, moins de 2% sans doute, ne sont pas un retour au Moyen Âge, comme on le dit un peu vite et nous voulions bien montrer les différences mais peut-être aussi les similitudes entre les naissances d'autrefois à la maison et les naissances d'aujourd'hui aussi à la maison. Alors, on a souvent un petit peu enjolivé les naissances d'autrefois à la maison. Elles ont certes des aspects idylliques, la femme est dans son environnement familier, elle est entourée de ses compagnes, en général un entourage exclusivement féminin. La sage-femme est une femme qu'elle connaît puisqu'elle vit dans le village, elle a souvent été même choisie par les femmes du village, Et donc il y a un climat de confiance, d'intimité, de chaleur humaine qui est très propice à la naissance. Mais on oublie souvent, dans ce tableau idyllique, que les maisons d'autrefois étaient très mal isolées, peu confortables, mal chauffées, qu'elles avaient rarement l'eau courante, même au XXe siècle. Nous avons dans euh, l'ouvrage euh, plusieurs témoignages de conditions relativement difficiles pour les médecins ou les sages-femmes qui ont... Euh, effectuer des accouchements à domicile encore dans les années 30, 40 et 50 du XXe siècle. Et c'est en 1952 que en France, mais un petit peu à la même époque dans toute l'Europe, que la plupart des femmes sont allées massivement accoucher dans les hôpitaux. On peut se demander quelles sont les causes de cette, ce grand déménagement, comme l'appelle euh, Yvonne Knibiller, la grande historienne de la maternité. Euh, les causes, elles sont connues, nous les explicitons dans euh, l'ouvrage. Il s'agit de euh, l'attirance la, pour la modernité de l'hôpital, euh, le discours des euh, médecins qui euh, insistent sur l'extrême sécurité de euh, l'hôpital et également euh, l'attrait aussi pour un lieu où les femmes, qui sont souvent très sollicitées du point de vue ménager dans leurs euh, habitations, et eh bien l'hôpital c'est un lieu où elles seront servies il faut aussi bien se souvenir que l'accouchement à la maison c'est très souvent un moment difficile autrefois où l'on a peur de mourir on a des témoignages de, de femmes qui rédigent leur testament euh, avant euh, un accouchement parce qu'elles savent que elles peuvent ne pas en réchapper, même si on sait aujourd'hui que le, le taux de mortalité maternelle ne dépassait pas 5%. Cet accouchement à l'hôpital, il apparaît comme désirable dans les années 50-60, mais dès 1970, on observe un certain nombre de mouvements de couples qui souhaitent accoucher à la maison, avec une sage-femme qu'ils connaissent, qui les aura suivis en accompagnement global depuis le début de la grossesse, et dans l'intimité de leur foyer. Nous avons plusieurs témoignages donc de, du travail de ces sages-femmes euh, qui euh, donc recommencent une autre carrière, en quelque sorte, en travaillant à la maison, après avoir été formées à l'hôpital, et qui disent en général, je cite en particulier euh, Jacqueline Avionner, qui est probablement la plus célèbre d'entre elles, elle, elle insiste sur le fait que elle a beaucoup appris dans ses accouchements à la maison, en particulier la force de ces femmes qui accouchent finalement dans la confiance. Et malgré les douleurs qui, à la maison, ne peuvent pas être soulagées comme elles le sont de plus en plus à l'hôpital à partir des années 1980 avec la péridurale. Il est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe dans les pays étrangers et nous l'avons fait dans cet ouvrage puisque nous avons des euh, interventions sur les Pays-Bas, sur la Grande-Bretagne, sur la Suisse et sur le Canada, pays où finalement euh, l'accouchement à la maison est un petit peu plus développé qu'en France, notamment aux Pays-Bas où il a longtemps été encore à 30% des naissances, et euh, actuellement il est autour de 15-17%, ce qui est déjà beaucoup plus que tout ce qu'on trouve dans les autres pays européens. Alors, ce livre est intéressant aussi du point de vue de l'actualité, puisque euh, dans notre pays, euh, le 30 juillet 2015 est paru un décret qui a été longtemps attendu, euh, autorisant l'expérimentation des maisons de naissance et euh, il est intéressant de suivre Béatrice Jacques sociologue dans l'article qu'elle nous a donné pour cette ouvrage mais euh, cette autorisation des maisons de naissance est loin de répondre à la demande des femmes qui souhaitent accoucher à domicile puisque euh, on est tout de même dans les maisons de naissance, tout à côté de l'hôpital. On n'est pas chez soi, c'est complètement différent. Et on n'est pas forcément avec la sage-femme qui vous a suivi pendant toute euh, votre grossesse. La fin du livre s'interroge sur euh, cet avenir des maisons de naissance et de l'accouchement à euh, la maison qui ne pourra jamais être comme autrefois. Euh, l'accouchement majoritaire pour toutes les femmes, pour d'innombrables raisons. Euh, D'abord parce qu'il n'y a pas assez de sages-femmes qui acceptent de travailler à domicile et parce que trop de femmes ont peur encore aujourd'hui pour leur sécurité. Et, euh, et aussi parce que euh, l'accouchement à la maison se fera nécessairement sans péridurale. La femme qui décide d'accoucher à la maison doit se préparer à gérer à la fois la douleur et la longueur du travail euh, qui est finalement souvent écourtée à l'hôpital et soulagée par la péridurale. Donc c'est une autre approche complètement de, euh, du travail de l'accouchement. Et euh, la conclusion de, de notre ouvrage, elle est claire. L'accouchement à la maison ne sera plus jamais un accouchement subi autrefois et aujourd'hui il ne pourrait être qu'un accouchement choisi.